Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis ici à Puerto de la Cruz, il est 5h20. Donc euh, les gens sont encore à la plage ici. Donc je viens de faire une vidéo pour euh, l'immobilier, puisque vous savez que je travaille également dans l'immobilier ici à Tenerife. Pour le plaisir, parce que quand on vit dans un pays comme ici, comme Tenerife, eh bien on n'a qu'une chose, euh, euh, envie de faire une seule chose, c'est de partager le plaisir qu'on a ici, de vivre dans un pays fantastique. Comme Tenerife, donc l'île de Tenerife aux îles Canaries et où je fais différentes activités dont euh, notamment l'immobilier en plus euh, du trading. Donc le trading je le fais essentiellement le matin donc à l'ouverture du marché du DAX et avec le market profile donc euh, une technique encore peu connue par beaucoup de francophones et eh bien j'ai des résultats assez euh, fantastiques. Donc euh, et mes étudiants, là j'ai à peu près une quarantaine d'étudiants dans le groupe euh, d'entraide euh, Market Profile que j'ai créé sur euh, Facebook et bien euh, qui publient leurs résultats et c'est de mieux en mieux donc c'est vraiment la meilleure technique euh, que j'ai trouvée en 14 ans de trading donc le Market Profile, faire du scalping avec le Market Profile c'est génial Donc. Je n'arrête pas de le dire parce qu'au plus je l'utilise, au plus c'est un outil qui pour moi est indispensable et je connais beaucoup de traders qui l'utilisent maintenant aussi, qui commencent à utiliser cet outil qui n'existe pas depuis énormément de temps, mais les vrais bons traders l'utilisent de plus en plus parce que ça vous donne une vision du marché et de ce que va faire le marché dans les prochaines minutes totalement extraordinaire et qu'aucun autre indicateur ne peut vous donner. Donc si vous êtes intéressé réellement à améliorer vos résultats de trading, eh bien je vous, envisage, je vous invite donc à vous intéresser à cette technique. Moi j'ai créé une formation qui est je pense à un prix tout à fait abordable vu le retour que vous avez rapidement avec cette technique-là. Donc si vos résultats ne sont pas encore fantastiques au niveau du trading, si vous commencez seulement le trading ou si vous cherchez une méthode vraiment efficace et eh bien ne cherchez pas d'autres méthodes, prenez par exemple ma formation Scalping plus Market Profile et avec ça euh, vous serez certain d'avoir des résultats vraiment bons si le trading est fait pour vous bien sûr, Donc, euh, mais euh, je peux vous dire que euh, parmi mes étudiants il y en a beaucoup qui font des résultats fantastiques et qui me remercie pour ça, de leur avoir fait découvrir ça. J'ai des clients, donc des étudiants qui sont chez moi depuis des années et des années qui ont acheté toutes mes, toutes mes formations, toutes les différentes techniques que, que j'ai proposées et euh, qui me confirment qu'ils sont ultra contents euh, de cette technique du market profile. Donc voilà, euh, je vous invite à vous intéresser à ça ou à me contacter si vous voulez. Et euh, donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc euh, à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, le Market Profile, je peux vous dire que c'est top. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.